Content de vous voir. Grosse vidéo aujourd'hui, vidéo SQDC. Vidéo très, très, très attendue des abonnés de Winman, spécialement les abonnés sur mon Instagram, qui est au courant que la prochaine vidéo SQDC était le Run's Bio de A-trick. At toujours un plaisir de vous voir. Si vous appréciez ce type de vidéo, un pouce et un commentaire, toujours, toujours apprécié. Merci aux fidèles abonnés qui sont toujours présents aux vidéos SQDC. Great White North Grower, un fournisseur à la SQDC qui nous présente une 14e marque de commerce. On connaît Great White North Grower à la SQDC, une compagnie qui fait pousser leur propre cannabis, mais aussi qui distribue le cannabis poussé par d'autres compagnies. Pourquoi ben, premièrement, il faut de l'argent là-dessus. Et deuxièmement, c'est pas facile au Québec, au Canada, d'avoir un permis pour faire pousser du cannabis. Un permis pour faire la distribution. Un permis pour faire la livraison. Il faut des permis partout, partout, partout. Vous connaissez c'est quoi la bureaucratie. Donc, euh, vraiment pas évident. Donc, le Great White North Grower tire son épingle, son épingle du jeu... <coughs> en distribuant plusieurs marques de commerce. Donc, je vais vous énumérer les 14 marques de commerce. Quelques-unes d'entre elles sont à Great White North Grower et d'autres marques euh, sont seulement des cannabis qui sont distribués par eux. Donc, ils ont leur propre marque, Great White North. Ensuite, ils ont la deuxième marque, 514. Ensuite, Endo, Kizo, Plantation Cérès, Surnaturel, Agropod, La Seigneurie, Sun Fiction, Cana Biomédic, Covey Hill, Space Cannabis, loca 120 et aujourd'hui je vous présente Attrick. Attrick a seulement un produit à la SQDC et c'est le Runce Bio. Plusieurs abonnés sur mon Instagram m'ont parlé du Runs bio. Ils m'ont dit Winman, essaie ce cannabis, tu vas l'aimer." J'étais sceptique, j'étais sceptique à l'occasion plusieurs abonnés me suggèrent des cannabis. Vous savez, je suis très difficile. J'aime pas toujours les suggestions recommandées par les abonnés. Donc j'ai fait mes propres recherches avant d'acheter avec mon argent le Runs bio. Runs Bio, Runs, hein, c'est comme les bonbons, donc je me suis dit, est-ce que c'est un compétiteur aux Skittles? On connaît le Skittles chez Winman, j'ai fait moi-même pousser du Skittles provenant de Barnes Farm, un goût sucré, mais j'avais pas vraiment réussi ma grow à 100%, donc un petit goût sucré, pas vraiment agréable. Donc on sait qu'il y a plusieurs phénotypes de Skittles, c'était peut-être pas le meilleur Skittles au monde, donc... Euh on peut toujours réessayer d'autres ghettos. Si on regarde les ghettos à la SQDC, ben il y en a seulement un. C'est pas le Skiddose euh, pur, mais le Lemon Skittles. Donc, euh, Distribué par Fleur de Chinou. Donc, euh, qui est en présentement non disponible. Donc, on pas beaucoup de Skittles à la SQDC. Et si on regarde les Runs. Il y a quelques Runs à la SQDC, on parle du CBD Runs de Canara Biotech, la marque Orchid, CBD Runs. On a le Runs Bio de Attrick, et il y a aussi, si on s'éloigne un peu plus du Runs, il y a le Runs Muffin de Sun Fiction, et là on s'éloigne encore un peu plus, il y a euh, le Légion de Vando, c'est quoi ça le Légion? C'est le Banana Platinum Runs. Donc, on, on s'éloigne un peu là, du Runs original. Donc, je voulais avoir un peu la différence, c'est quoi entre Skittles et Runs? J'ai été sur euh, Leafly. Vous savez que j'aime beaucoup Leafly pour euh, regarder les euh, croisements, pour savoir quelles plantes on a croisées pour obtenir les fameuses variétés à la SQDC. Donc, si on commence avec... C'est très intéressant. C'est très intéressant. Donc le Skittles, c'est du Grape Ape avec du Grape Fruit. Donc c'est pour ça que je ne suis pas un grand fan du Skittles. J'ai acheté les graines de cannabis de Skittles un peu par erreur. J'étais comme un enfant dans un magasin de jouets et quand j'ai eu l'occasion d'acheter mes premières graines de cannabis, j'ai acheté des Skittles de Barnes Farm qui est complètement une erreur. Euh, quand on regarde Grape Ape avec Grape Fruit à quoi s'attendre que, que, que, que, que fruité hein? raisin et puis euh, pamplemousse donc euh, raisin, pamplemousse à un moment donné euh, il va avoir un petit goût fruité en quelque part donc le Skittles c'est pas vraiment là, mes, mes arômes mes, mes variétés préférées donc j'étais encore sceptique sur le Runs donc j'étais bon le Runs c'est quoi le Runs? mais croyez-le ou non c'est du Skittles croisé avec du gelato. Beaucoup, beaucoup d'espoir envers le Runs Bio ici, car vous savez, j'aime beaucoup le gelato. On parle ici du gelato mint avec Tribal. J'aime beaucoup le gelato 33 de l'eau 420 Donc le gelato est un peu là, ma variété préférée en 2022 à comparer à l'anciennement le fameux Pink Couch. Donc, je regarde vraiment les produits là, qui sont croisés avec les gelatos là, ces temps-ci. Donc, euh, gelato, hein, c'est un peu là, une variété de dessert, hein, comme dans la même catégorie que les wedding cakes, les ice cream cakes. Donc, la variété de dessert. Est-ce que le Skittles et le Runs seraient dans une autre catégorie, catégorie bonbon? Donc, euh, je ne sais pas. Donc, le Runs Bio me paraît beaucoup plus intéressant que le Skittles. Je le répète, Skittles, grape ape donc raisin avec pamplemousse, grape ape avec grapefruit donc c'est fruité hein, c'est fruité. Donc ici le runs bien c'est un goût fruité avec gelato hein gelato j'aime ça c'est un goût de fraîcheur un genre de, de, de, de on peut te dire pas de diesel mais un genre de de couche hein je sais pas trop hein, j'aime le gelato j'aime le gelato Attrick, c'est pas donné, j'ai dépensé du cash, bro. 39 dollars et 50. 39 dollars et 50. Donc, c'est, 40 dollars. C'est 40 dollars. Il faut que ce soit de la qualité. Il faut que ça soit du haut um, de gamme. Il faut qu'il y ait des terps, des terpines. Il faut qu'il y ait du goût, hein. Les terpènes, les terpènes, Il faut qu'il y ait du goût. Entre 20 et 29 de THC. Et nous, ici, on a un taux de 24 88 24 88 donc 25 Donc c'est quand même très très très intéressant. Si on parle ici des terpènes, vous avez deviné, vous avez deviné cariofilène. Cariofilène associé au poivre, associé à plusieurs épices épicées. Donc euh, deuxième terpène Humulène, oh humulène, c'est pas dans mes arômes préférés. Humulène dans le houblon, on retrouve humulène euh, dans les noisettes, on retrouve humulène. Donc c'est c'est hum, ça, ça me fait ça me ça me ça me j'ai peur j'ai peur j'ai peur. Troisième terpène limonène donc limonène citron agrume orange pamplemousse des fois même diesel. Donc le limonène, agrumes, citron, diesel. Et quand qu'on mélange toutes ces terpènes là, ça serait supposé nous donner un goût floral, sucré, diesel. Donc le diesel, on le retrouve à cause du limonène, le sucré, aucune idée, et le floral, ça doit être humulène. Humulène doit tout, tout, tout ramasser. -mu si on regarde sur le contenant, on nous indique les terpènes. Donc, est-ce que Weedman va être en tabarnak? Est-ce que les terpènes sur le contenant correspondent au site de la SQDC? Toujours des erreurs. Toujours des erreurs sur le site de, escu de la SQDC. Ils ne sont pas capables de retranscrire ce qui est écrit sur le contenant. On se croise les doigts. Terpène dominante, cariofilène, Deuxième terpène, humulène. Et la troisième, pareil comme sur le site de SQDC, limonène. On est sauvé, Ça va bien, ça va bien. Donc, c'est euh, un micro-producteur du Québec. Euh, c'est trimé à la main, <coughs> considéré un hybride. Donc, euh, un hybride, on sait c'est quoi. Euh, un buzz... Euh, non, un buzz hybride, c'est quoi? C'est un mélange d'un buzz un peu plus énergétique, un peu plus calmant. Donc, on peut regarder sur le site de la SQDC si c'est euh, si, un euh, cannabis hybride à dominance énergétique, à dominance sativa, ou un hybride à dominance relaxante, à dominance indica. C'est souvent inscrit sur le site de la SQDC, mais... Vous le savez, des fois, il y a des exceptions. Dominance Indica. Donc, euh, en général, quand un cannabis est hybride, Indica, c'est un peu moins écrasant qu'un cannabis tout simplement Indica. Donc, euh, j'aime les cannabis Indica. Vous le savez, c'est vraiment mon style préféré, euh, ma catégorie de cannabis préféré, Indica. Mais j'accepte aussi les hybrides. Euh, surtout les hybrides euh, Indica. Parce que je fume du cannabis pour relaxer, me calmer et non pas pour gagner d'énergie. Donc, euh, je pense que c'est vraiment le temps de l'ouvrir. Runs Bio de Hat-Trick. Distribué par Great White North Grower. 39,50$ c'est pas donné. Distribué, euh, distribué Disponible en ligne et dans quelques succursales. Ça va être pas pire. Ça va être pas pire. Bah, je sais plus. Bon, Je sais plus. Come, on, man. C'est ordinaire comme qualité, boys. Vraiment 40$, piastres, man. C'est. Ces temps-ci, j'ai fumé du comatose de 1964 puis à euh, 31 dollars ça c'est trop cher ça c'est trop cher là je trouve ça un peu dispendieux 40 dollars là euh, peut-être être bon il va peut-être être bon au goût Trop cher. Trop cher pour euh, le look. Trop cher pour le look. L'arôme. Euh... Hum, hum, hum. hum. On va les grainer. Hum. Il y a un goût que j'aime pas là-dedans, man. Je suis un peu surpris parce qu'il est vraiment populaire. Euh... Je vais vois grainer ça. Allez voir sur mon Instagram. Je suis un peu surpris, boys. Je suis un peu surpris. Vous m'avez vraiment parlé du Runs Bio. Beaucoup, beaucoup. Beaucoup de personnes m'ont parlé du Runs Bio. On regarde ça tout ça, à la caméra. J'ai vraiment hâte de les grainer. J'ai vraiment hâte d'avoir une meilleure idée sur la ronde. Euh, petit goût de diesel, petit goût de diesel. Mais euh, on regarde ça à la caméra et on passe à la prochaine étape après. Ok, on est de retour avec le Runs Bio de Hattrick, 39,50 Il n'y a pas de pochette d'humidité, donc moi je suis correct avec ça. Si on en veut une pochette d'humidité, on en mettra une, nous autres même. Donc, 5 euh, belles cocottes avec un, un petit bout ici. Donc, euh, je sais pas, je sais pas, je sais pas, il me semble que c'est... C'est correct, c'est correct, il n'y a pas de branches, il n'y a pas de feuilles. Euh, L'humidité est parfaite, la cocotte, la cocotte est dense. Mais pour ce qui est des trichomes, euh, il y en a beaucoup, il y en a beaucoup. Mais pourquoi payer 40$ quand on est capable de trouver du cannabis à 25$, et 26$, 30$, 31$? La compétition est forte, la compétition est forte. J'ai hâte de voir le prochain produit de Hat-Trick. Je ne sais pas s'il va être aussi populaire, mais je vous le dis. Il est vraiment populaire, le Runs Bio. Vraiment, vraiment populaire. J'en ai vraiment entendu parler beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alright, on égraine ça pour en avoir un peu plus euh, un idée claire. On va aller faire ça immédiatement. Alright, on est de retour. Donc, je vais rouler mon joint de Runs Bio. Pas encore convaincu. Je ne suis pas encore convaincu. Quelques odeurs, là. Diesel. Léger. Humulène. Ça doit être l'humulène parce que c'est pas comme d'habitude. Quand c'est comme d'habitude et que j'aime pas trop ça, on voit toujours cariophilène. Alright. Donc ma première impression vraiment... Euh, ordinaire. Je m'attendais tellement à... Je m'attendais à quelque chose de wow. À cause de tous les abonnés qui m'en ont parlé. Alright, c'est le moment véridique. Le moment de vérité. On passe aux choses sérieuses. <coughs> Runs, bio. C'est quoi du Runs? C'est du Skittles croisé avec du Gelato. Santé. Je ne traite pas là-dessus, Ben Ben euh, Le goût diesel est là. Ça, ça me fait penser un peu à... Ça me fait penser un peu là, au, euh, au Power Shirt. un goût de diesel. Avec... Power c'est vraiment cariofilène, euh, mais lui c'est plus humulène. C'est différent, c'est différent. Même si cariofilène c'est la termine dominante, j'ai l'impression que ce goût là, c le, ce goût là, c'est humulène. Je viens de goûter le goût sucré. J'aurais dit fruité. J'aurais dit fruité. Euh, je viens de goûter le goût sucré. Euh, le diesel, je le goûte. Le sucré, je le goûte. Le floral, je, je, je le goûte pas. Je mets ça sur un goût que j'aime pas. Je, je mets ça sur humulène. Le floral, je le goûte pas. Le, le, le goût sucré vraiment subtil. Vraiment subtil. Humulaine ah, est là, Humulen est là. Ça me fait penser un peu à ce qu'on ce que je fume ces temps-ci. Euh, je peux pas dire le slap. Le slap, c'est vraiment l'inalol. Je, je, je prends une seconde. Une seconde. Je veux juste voir si dans le slap, il y aurait du dû... humulène Est-ce que... my God. Ça ne sera pas long, ça sera pas long, ça sera pas long. Donc, si t'aimes le diesel, si t'aimes le sucré, si ta, ça, ça, ça ne te donne pas le ok pour l'acheter, parce que je te le dis. Sucré, diesel, c'est pas ça qui goûte le plus. La deuxième chose qui goûte le plus, c'est le diesel, le sucré, je trouve que c'est la troisième affaire. Pas la deuxième, comme si sais je trouve que c'est la troisième affaire. Puis la première affaire ils disent floral, ben, c'est un floral que j'aime pas. Donc, je vais juste aller voir slap. Slap avec un Z. S'il y avait humulène, mais je sais que c'est vraiment linalol. Slap, c'est diesel linalol. Il y a humulen. Cinquième terpène de slap, il y a humulène. Donc, c'est très loin. La cinquième terpène est loin. Mais le Runzbio Bio de Atric, c'est un mélange de Power Qu'est-ce qu'il y a dans le Power Sherb? Diesel, cariofilène Et un mélange de slap, mais slap, c'est linalol. Li c'est l'inalol, bro. C'est linalol slap. Même si c'est écrit troisième, c'est l'inalol. Mais le humulène, on goûte du humulène là-dedans. Puis là, là je suis en train de voir que je. ne traite pas sur le humulène. Je ne traite pas là-dessus. Mais, je, un, je, je, je pense, ça fait dix fois que je le dis, là, je suis surpris que le monde me l'ont tant recommandé. Euh, mais, mais, mais c'est un style, un style de diesel, un, un style de diesel. Mais à 40$, pièces, À 40$. dollars! Je peux pas recommander le Hat Trick, bro. Je sais pas si depuis le 11 avril, le, le, le, le visuel a diminué. Euh, il goûte, il goûte. Mais vous avez tripé fort là-dessus, vous autres. Vous avez tripé fort là-dessus. 40$. Man, le PowerShell ben est 26$. Les produits San raphaël les produits de San Rafael. Ils ont tous un goût de diesel cet temps-ci. Ils ont 31,50$. 39$, ,50 bro. Je ne pas. Je vois pas, vois pas le, Ça se démarque pas. Ça ne se démarque pas de San Rafael du tout. Du tout, du tout, du tout. Du tout. Je... C'est pas que je l'ai, là. C'est pas que je l'ai, mais. Je comprends pas pourquoi qu'on me recommande à 39,50$. C'est 40$! Ça se compare pas avec l'eau 420, ça là, là! Hey, l'eau 420, tu payes 2$ de plus! 2 piastres de plus! C'est incroyable, là! 39,50$, man! J'ai une autre affaire! Pas mal surpris que ça soit trimé à la main, moi. Pas mal surpris que ce soit trimé à la main. Ou des cocottes pas mal arrondies. Peut-être que c'est le style de cocotte qui est comme ça. Hein, on sait la génétique, la plante, ça peut. Euh... C'est différent d'une plante à l'autre. Ça, je suis au courant. Mais quand même, elles sont quand même très, très, très arrondis les cocottes. Sur le contenant, c'est pas écrit trimé à la main. C'est écrit fait à la main. Donc, fait à la main, euh, c'est trimé à la main. Pourtant les cocottes sont vraiment vraiment arrondies comme si ça avait été passé dans une machine. My god, j'aurais perdu si on aurait gagé. J'aurais été convaincu que c'est trimé à la machine. Vraiment, vraiment là... Euh, on dirait que c'est trimé à la machine. Je comprends pas pourquoi c'est écrit fait à la main. Diesel humulène. Diesel humulène, le goût de sucré, je goûte pas tout le temps. Euh, brossez-vous les dents avant de faire des tests comme ça, là. Buvez pas un Pepsi puis que votre langue est toute brune parce que vous allez rien sentir, rien goûter. Mettez pas de tabac dans votre joint. Sortez la boucane par votre nez. Sinon, vous allez rien goûter, man. Mais, euh, pis le buzz, le buzz, euh... Là, les boys, c'est un... Le boss, 25% que j'ai ici, moi, là. 24,88. C'est pas un indica. C'est pas un indica. Mais c'est un hybride indica. Je sais pas, man. Je sais pas. Ah, non, non. Je suis déçu. Je suis vraiment... Déçu. Déçu, déçu. Vraiment. Parce que là, j'ai pas 21%, j'ai 24.88. On, on met toutes les, les chances de notre bar. 24.88, j'ai 25% de THC. Parce que ça, ça me fait pas. ben, ben il n'est pas efficace avec moi. Je te le dis, il y a, y, a, y a tellement de monde qui m'en ont parlé. Il y a beaucoup de monde qui m'en ont parlé. Beaucoup de monde qui m'en ont parlé. Alright, <coughs> je suis pas euh, satisfait du buzz, euh, c'est un choc, c'est une vidéo choc, okay? je suis vraiment en choc de ne de, de, de, de, de pas l'apprécier tant que ça, euh, les gens ne m'ont pas donné de note, mais je, je suis sûr que les gens auraient dit des 8.5 sur 10, la misère à donner la note de passage, c'est 39,50. Je suis même pas gelé, bro. Je suis pas gelé, bro. On dirait un, un 7 6 10 Come on, man. Sérieux. à chaque fois que je finis une phrase, je me dis « Ah oh, tabarnak, pourquoi j'ai dit ça? Je » Je le fume aussi, puis je me dis hey « Hé non, calice! Hey »« Hé non, si! »« C'est pas, c'est pas, c'est pas moi, hein, là, man! »« C'est ordinaire ton affaire, bro! »« C'est ordinaire, bro! »« Tabarnak! » L'habitude, quand il y a un nouveau produit, « hey oui, man, oui, man, il y a un nouveau produit, tu l'as-tu vu ah oui, ah non, je l'ai pas vu! Des fois, deux trois personnes sur Instagram. Le hat-trick, au moins euh, 12 personnes. Au moins 12 personnes, euh, ça c'est le hat-trick. va acheter le hat-trick? Hey, t'as acheté le hat-trick, c'est quand tu fais la vidéo. Pourtant... Euh, je te laisse là-dessus, Bro, je te laisse là-dessus. Euh, J'ai goûté te répéter 100 fois ce que je viens de te dire. Je comprends pas pourquoi les gens aiment le Runs Bio de la Twix, ça me fait de la peine que c'est un produit québécois, on va tout se mettre à pleurer. Non, non, non, non, non, 40 piastres, c'est moi qui pleure, c'est moi qui pleure, tu me fais pleurer bro, 39 pièces et demi bro, non bro, je suis pas gelé bro, je suis pas gelé pantoute bro, qu'est-ce qui se passe? Trimé à la main, bro, c'est pas trimé à la main ça bro, c'est trimé à la machine ça bro. 24.88 Tu t'es trompé sa virgule Qu'est-ce qui se passe man Qu'est-ce qui se passe Fuck man, je m'attendais pas à ça là, qu'est-ce qui se passe là 2022 40 pièces pour ça bro. il oh, y a pas de branche Il oh, y, y a pas de feuille. Tabarnak, regarde la compétition, il y en a plus de branches le gros. Il y en a plus de feuille le gros. 40 pièces tu nous faut, bro. Tu nous faut... Tu nous faut, Colise! Come on, man. Fuck, man. Fuck. All right. On a assez. On coupe. Ciao.